Eh bien Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un tour de plaine post-moisson parce que là les petits pois ont bien avancé derrière moi. Je vais vous montrer l'orge aujourd'hui. Je vais vous montrer les févroles d'hiver que je vous ai pas montré. J'avais semé à la volée des nouvelles de l'avoine que j'avais semé à la volée aussi. Vous avez été impatient de voir comment elle était. Je vais vous montrer là et du blé tendre. Je vais vous montrer qu'une seule parcelle. Euh peut-être qu'avant la moisson c'est dans trois semaines environ les blés ils sont en train de virer à stade pâteux ils étaient encore laiteux là les jours derniers avec la température ça va vite avancer et dans une seconde vidéo parce que ça va faire un peu long je vous montrerai du tournesol du soja et le maïs et j'essaierai de vous la faire euh sur un week-end en première, euh, la seconde vidéo, je vous la ferai euh, un dimanche soir. Tout ça, je répondrai en direct avec vous aux questions. Allez, sans plus tarder, on va aller voir de plus près ce que donnent les petits pois. Je vous montrerai là, euh, en parallèle, en même temps, euh, un petit rush vidéo que j'avais tourné euh, il y a quelques semaines pour vous montrer l'évolution. De mes auxiliaires. Parce que le match puceron a été gagné par les Sirfs. Et les, les les guêpes parasitoïdes. Et comment sont les petits pois en ce moment alors, comme vous pouvez le voir, bon, je vais ouvrir une gousse. Ah, vous voyez Mettez un peu à l'ombre. Les grains sont quasiment mûrs. Là, on le voit quand. Là, vous voyez Bon, j'ai pas beaucoup d'angles. J'ai pas réussi à enfoncer la graine. C'est à une semaine d'être moissonné. Là, la seule contrainte qu'il y a, c'est qu'il faut attendre ces gousses là là vous me direz elle n'a pas beaucoup de différence mais moi je le vois au toucher à l'humidité le grain n'est pas sec ça ça le fait euh, par zone il euh, y a eu un fongicide contre la coccytose euh, je sais pas si vous l'aurez vu euh, là je vous montre en même temps en drone euh, là vous voyez il y a des zones euh, un peu vertes c'est des chardons on les a été à la faucille euh, j'ai pas voulu faire intervenir quelqu'un avec euh, une essimeuse j'aurais pu mais vu le stade actuel des petits pois là comme euh, ils sont là euh, j'avais peur que ça fasse des dégâts on a fini hier euh, bon on a passé quand même euh, à deux à la faucille euh, c'était assez pénible on a dû passer euh, environ j'ai pas trop calculé mais on a passé environ euh, 18 heures dans, dans 10 hectares et c'était pour éviter que tous ces ronds de chardon là là il y en avait un ici là ils étaient à boutons floraux on a coupé les têtes et euh, j'espère que d'ici là euh, ils vont pas remonter les têtes. et euh, j'espère que d'ici là euh, ils vont pas remonter c'est bon la moisson euh, pour vous dire vers le 24 juin euh, je pense que la moissonneuse y sera dedans niveau euh, niveau gousse c'est pas trop mal euh, la pluie est arrivée peut-être un peu tard les 36 mm là qu'on a eu en 4 5 fois c'est ils ont beaucoup souffert de la chaleur les petits pois ça aime pas la chaleur mais après on verra la pesée comme on dit ça aura pas pu faire pire qu'un colza Ce serait baigné dans le fond là bas je pense pas que ça aurait aimé alors je vais vous donner des nouvelles de l'avoine que j'avais semé c'est mois de février à la volée vous voyez derrière moi il y a un assez beau Feuillage encore malgré que j'ai essayé de la conduire en bio alors pour vous faire voir un peu là on voit les graines la particularité par rapport à la folle avoine pour éviter de se tromper c'est que à la une seule euh, un seul poil tandis que la fois la one, elle en a deux et ils sont euh, ils sont un peu tordus pour que la graine en fait puisse se balader forcément vu que j'ai pas fait de fongicide la rouille couronnée qui arrive ça va cramer un peu les si vous voyez ça ça va partout c'est assez impressionnant on voit bien les, les pustules de rouille j'aurais dû faire un fongicide mais pour vous dire euh, moi je suis à côté là elle m'arrive euh, à mon bide donc a fait euh, un bon mètre 20 et je sais pas si vous pouvez le voir là il m'est arrivé quelque chose Là là là la zone enfin, j'ai essayé de me mettre un peu mieux et mieux distinguer vous voyez là je zoome parce que c'est trempé là ce matin. là vous voyez ici là assez radressé mais il y a 40 cm de décrochement alors pourquoi c'est tout simplement les orages de début mai elle était pas encore épillée. épillée ça veut dire euh, sortir euh, des organes euh, pour faire les semences. Et assez versé. Il y a eu un vent d'est qui arrivait comme ça là. Elle est 90 mm. C'était à plat. J'ai dit alors là on est on est mal barré. Mais comme elle n'avait pas sorti ses organes de semences, elle a réussi à se redresser. C'est quand même assez impressionnant de la voix non on m'a tout le temps dit la, la paille n'est pas dure bon nous voilà rendus dans l'orge euh, je vais vous montrer euh, je vous rappelle c'était une orge qui avait été semée le 5 décembre vraiment atypique euh, l'an dernier euh, et je vous montrerai le blé tout à l'heure alors comment elle a évolué cette petite orge ben pas trop mal je pense qu'on la moissonnera aussitôt après les petits pois. Euh, ouais, les grains sont pas totalement durs. Moi, c'est de la de rang que je fais parce que la six et j'aime pas du tout. Ce que je remarque en bordure, comme elle avait souffert, il y a des talles qu'on remontait fin mai parce qu'il y avait eu 90 mètres début mai il y avait des tals qu'on réussit à repousser là ça va foutre un peu le bronx c'est pour ça qu'elles ouais, sont un peu plus en retard les tals secondaires sinon il euh, n'y a pas de boue j'ai eu de la chance on n'a pas eu de pucerons à ce méta niveau maladie bah, c'est arrivé euh, en fin de cycle très vite ça va peut-être pénalisé un peu le poids spécifique et le pmg mais les grains paraissent dans l'ensemble pas trop flétris, jolis. il y aura eu le pari gagnant cette année de faire qu'un qu'un fongicide bon, en plus c'est une variété qui est pas trop sensible ça euh, ce sera la, le secret de la réussite euh, avec l'amélioration variétale euh, d'économiser en fongicide et puis vous voyez euh, moi je mets pas de régulateur euh, elle n'est pas très haute cette année en plus avec le sec. Elle doit faire euh, dans certaines zones 50 cm, pas plus. Mais euh, l'important, bon là on est dans la chinte. Mais si j'avance un peu plus loin... Euh, voilà, bon là il y a des régras en bordure forcément. Mais sinon dans le milieu de la parcelle, là, euh, là je vais vous montrer au drone. Hein, euh, apparaît plutôt encourageante on verra à la pesée c'est pas évident mais euh, je pense qu'on va pas être trop déçu on nous voilà rendu dans le blé tendre celui là c'est l'avant-dernier champ semé. il a été semé le 28 décembre et vous pouvez voir en semi juin on n'est pas trop mal c'est assez impressionnant, il a rattrapé énormément son retard. Bon, je redécouvre en même temps que vous parce qu'il y a un moment que je suis pour nul voir avec les chardons à s'occuper dans les tournesols. Bon, niveau feuillage, plutôt satisfait. J'ai misé sur le traitement fongicide unique. Ça voulait dire que la feuille était sortie, la dernière feuille, et euh, il était stade gonflement. L'épi était encore dans la gaine, il n'était pas totalement sorti. Ce que je regarde, euh, l'état sanitaire, euh, pas trop mal. Là, c'est de la scotte ici. Bon, forcément, la rouille brune là bon je devrais pas être content d'en trouver mais bon on arrive au stade de pâteux. alors bon ça va pas c'est une maladie qui arrive des fois beaucoup plus tôt qui est préjudiciable mais là ici c'est pas trop grave tant pis le feuillage va vite brûler ça ça posera pas de problème pour la fin du remplissage ce qu'on regarde globalement hein, les feuilles sont encore assez vertes. Et C'est encourageant parce que au niveau remplissage, c'est pas trop mal. Et je vais vous montrer en vue drôle là ce que ça donne avec quelques explications en même temps. Si on se rapproche un peu plus près, on n'a pas trop de problèmes de fécondité. Alors voilà. Voilà ce que donne un grain de blé. Maintenant, il n'a plus qu'à mûrir. Il va passer progressivement à la couleur jaune pour finir orangé. Parce que là, il est au stade fin lait. Là, si j'appuie, on voit l'amidon. Là, ça y est, il n'y a plus de, plus de jus quasiment. Il va arriver pâteux. Donc, dans trois semaines environ, il sera euh, normalement à moissonner. Selon le temps du de fin juin, début juillet, euh, on devrait y être. C'est assez extraordinaire quand même. Ça a rattrapé euh, deux mois de temps. Et vous allez voir là, euh, je vous mets un, un plan en drone. J'arrive pas à estimer là cette année parce qu'on a on a vraiment ce métal. Là, vous voyez en drone, il y a peut-être des zones où il a commencé à échauder. Euh, je suis pas sûr. n'ai pas été voir euh, au pied de ces zones, mais je reconnais à peu près les zones séchantes. Par contre, là, vous voyez un peu plus haut, il y a malheureusement un loupé en désherbage. J'ai fait qu'un qu rattrapage, enfin un passage unique sur le régras il n'y a qu'un endroit où j'ai repassé plus bas, il euh, y avait de la folle avoine, ça a un peu éliminé d'autres régras, mais là vous voyez, cette bande là, il y, y a eu un seul traitement, et malheureusement, euh, je pense que c'est des régras résistants, euh, c'était pas mon terrain avant, alors euh, je peux pas trop savoir ce qui se faisait dans le temps, mais ça va être problématique, parce que ça se, ça se propage un peu dans toute la parcelle, il va falloir que dans le colza là je fasse attention et dans les cultures à venir. Le problème c'est que j'avais prévu de faire euh, ce blé tendre en, en TCS euh, derrière le tournesol sans et là j'ai été obligé de labourer. Et ces graines là elles étaient en dessous normalement. Si avec le TCS j'aurais pas ressorti ces graines, mais ça euh, on peut pas. Euh... On peut pas savoir à l'avance, malheureusement. Euh, si j'avais pas labouré, ben bah, j'aurais pas pu semer euh, cet hiver de blé tendre et ça aurait vraiment bouleversé déjà les assolements sont, sont pas bien, bien fixes. Ben moi sur ce, je vais vous souhaiter une bonne semaine et. Je vous dis à demain soir pour la seconde partie des tours de plaine.